dot com. Vous savez, les filles, je me dois d'être honnête avec vous. Je suis la seule qualifiée pour ce poste. Toi, là, tu te crois au carnaval ici. Regarde comment tu es habillée, tu as tout versé d'ailleurs. Je parie que où tu assises là, tu n'as aucun diplôme. D'ailleurs, où ouais, est ton dossier Je te conseillerais d'aller faire le col, de passer le temps à donner tes fesses partout, partout. Dieu te voit. Et toi, avec ta peau multicolore, comment compte tu cacher ça quand il va falloir taper sur la machine Tu es là assise avec tes grands airs. Je parie que tu au moins le doctorat où tu assises là. On a laissé l'école à vous autres. Passe le temps à discuter les petits travaux avec nous. Tu ferais mieux d'aller chercher un boulot qui te mérite. Hum. Hum. Écoutez, mademoiselle, votre dossier est bon, mais ce n'est pas ce que je recherche. Je suis vraiment désolé. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. De rien, mademoiselle. Essayez de voir ailleurs. Et surtout, beaucoup de courage, madame. Merci, monsieur. Bonne monsieur. Au revoir, mademoiselle. Où sont les autres? Elles ont toutes démissionné, monsieur. Par conséquent, je suis la seule candidate pour le poste. D'accord, suivez-moi. Ça, Alors c'est toi la nouvelle secrétaire, comment tu t'appelles Moi c'est Jean et voilà Mira. Moi c'est Sophie, la secrétaire de direction. Secrétaire de direction. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Mademoiselle Mira, monsieur vous demande dans son bureau. Cela ressemble à une très grande sorcière.